Thierry Lobédez à ma gauche et Antoine Lannot à ma droite, nous sommes dans le service de néphrologie. Et donc Antoine, tu as publié dans NDT cet article, qui est je crois le troisième article de ta thèse de science, encadré par Thierry. Et j'ai deux questions pour toi, Antoine. La première, est-ce que tu peux en quelques mots me donner l'objectif principal de ce travail qui porte sur la dialyse Et euh, deuxième question, tu me décriras euh, la figure, euh, le Forest Plot, qu'on voit euh, en figure 4. Oui, bah, donc c'était effectivement le troisième article de ma thèse dans laquelle on s'est intéressé à la dialyse péritonéale, qui est une technique de dialyse à domicile présente donc les avantages du domicile pour les patients. On s'intéresse à ce sujet et à partir de données d'un registre national, on a cherché tout d'abord à savoir quelles étaient les causes qui empêchaient la bonne poursuite de cette dialyse et un transfert forcé vers la dialyse à l'hôpital qu'on appelle l'hémodialyse. Et dans un second temps, essayer de voir quels étaient les facteurs qui étaient associés à ces différentes causes de transfert. Et alors dans cette figure, euh, avec une analyse cause spécifique dans un modèle, je crois, de Fine and Gray, euh, qu'est-ce qu'a qu été le vraiment le, Est-ce qu'il y a eu des scoops euh, dans, dans, dans ce travail Alors le premier scoop, euh, ça a été la partie descriptive. On a vu que sur la population française, euh, la cause numéro un de transfert vers l'hémodialyse pour les patients traités par dialyse péritonéale, c'était la sous-dialyse, une dialyse péritonéale qui devenait Insuffisante Insuffisante, pas assez efficace. Ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été retrouvé dans les autres études internationales, où c'était plutôt les infections qui étaient le problème numéro un. Donc en France, on sait maintenant que c'est la sous-dialyse qui est la première cause. Et euh, le résultat qu'on a mis en évidence par les analyses de survie sur nos populations à Paris, c'est que l'utilisation d'une assistance par les infirmières au domicile des patients pour la réalisation de la dialyse péritonéale était associée à une protection contre le risque d'arrêt de la dialyse péritonéale. Bon, merci Antoine. Euh, Thierry, alors j'ai vu dans les affiliations, euh, tu es affilié à une équipe, euh, INSERM, hein, euh, qui est spécialisée en cancérologie. Là, je vois un article de Néphro, alors je ne comprends pas. Euh, Est-ce est que tu peux m'expliquer pourquoi, euh, quel est l'apport finalement euh, d'être affilié dans, dans une thématique et, et travailler dans une autre thématique en fait, on est hébergé dans cette euh, unité INSERM qui, c'est vrai, a une thématique principalement de cancérologie. Mais euh, c'est aussi une chance pour nous parce qu'on euh, a des interactions nombreuses avec euh, nos collègues et notamment sur euh, les méthodes statistiques et ça nous permet euh, de progresser dans nos travaux. OK. Et puis, alors, la deuxième question que j'avais, bon, le travail euh, dit finalement, c'est mieux avec une infirmière à domicile que sans. Euh, Est-ce que... Euh il euh, n'y a pas un problème aussi euh, de ressources Est-ce que, est que finalement, on n'est pas dans une recherche très théorique, mais la mise en, en musique risque d'être compliquée vu le contexte économique actuel Alors c'est vrai que ça, c'est un problème. On a montré que les infirmières ont un effet protecteur sur l'échec du traitement. Euh, reste à évaluer l'impact médico-économique de cette assistance à domicile et aussi l'impact sur la qualité de vie des patients en d'autres questions, est -ce que est, en d'autres termes, est-ce que c'est mieux d'être traité à son domicile que d'être traité à l'hôpital Ça, Ce sont deux questions qui devront faire l'objet d'investigations ultérieurement. Oui, et puis pour ce qui est de la qualité de vie, je crois que euh, voilà, la thématique de la cancérologie est, est tout à fait euh, appropriée pour vous fournir des méthodes. Tout à fait. Euh, et tu es bien placé pour le savoir. Merci messieurs et, et encore félicitations pour cette publication euh, de rang A.